Bonjour, une petite vidéo pour vous parler d'un cas particulier d'un collectif que j'ai accompagné dernièrement qui s'avère être une structure familiale. La grande sœur est personne source, elle a engagé la petite sœur et euh, le papa est administrateur. Et ils viennent me voir pour pacifier... Euh, euh, mettre de la structure dans les rôles euh, et, et se mettre vraiment à l'écoute de leur source intérieure de leur juste place au service du projet dans ce cas là quand il y a une structure familiale qui se juxtapose avec une, un système associatif ou entrepreneurial c'est toujours euh, le système familial qui va prédominer dans les relations même s'ils sont collègues ils sont avant tout euh, frères sœurs euh, parents et euh, on a d'abord du coup travaillé dans un premier temps seul à seul euh, moi avec la, la personne source et donc la grande sœur euh, pour aller voir quelle était sa juste place au sein de la famille ensuite quand ils sont venus tous les trois euh, j'ai fait une constellation avec leurs rôles. Ce n'était pas eux directement qui étaient dans la constelle ils ont tous observé. Et euh, on a mis des plaquettes pour aller euh, euh, sentir les rôles. Donc il y en avait une qui avait comme rôle coordinatrice, une autre euh, animatrice psy et euh, l'autre administrateur. Et c'est donc les rôles qui ont été discutés avec le projet. Je trouve que c'est important euh, de voir quelle petite combine j'ai trouvée grâce à Suzanne Chattard qui m'a bien aidée encore une fois sur ce coup-là. Euh, et, et aussi l'autre truc qui m'a été donné par Laure de Cazeneuve, c'est de voir euh, qu'est-ce qui permet au projet d'être vivant. C'était vraiment la thématique qui était euh, importante. Donc il y avait une personne extérieure euh, à, à l'association qui était là et qui représentait, qui représentait le projet pendant tout le temps où moi j'allais sentir les plaquettes avec les rôles. Pendant ce temps-là, les personnes observaient, les, personnes, les vraies personnes, donc euh, le, les, les deux sœurs et le papa, observaient le, le système et, et prenaient des notes, des pistes concrètes qu'ils imaginaient euh, voir émerger via la constelle. Donc deux clés. Un, euh, ce qui est le plus vivant dans les interactions dans une entreprise familiale, c'est les interactions familiales, donc prendre soin de ça. Et donc individuellement proposer des constellations euh, avec chaque membre de l'équipe et de euh, voir qu'est-ce que le projet, comment est-ce que le projet peut être bien vivant euh, quand les différents rôles qui sont représentés et pas les personnes euh, viennent euh, interagir. À bientôt.